Le changement climatique concerne absolument tout le monde, euh, parce que on vit sur cette planète et parce que euh, les conditions climatiques évoluent très vite en ce moment. On voit bien que nous on mesure, on mesure cette accélération dans le changement climatique, on a fait des mesures de température et de plein de paramètres météorologiques dans nos stations d'observation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mesure. Donc on voit bien que euh, forcément, on est tous concernés. Donc les entreprises, évidemment, sont aussi concernées. Un chef d'entreprise sera concerné à deux titres, individuellement, en tant que citoyen, et en tant que chef d'entreprise, il a aussi une responsabilité sociétale. Donc c'est l'objet de, de ce forum de développement durable aujourd'hui. Euh, et ça me paraît très important, euh, que les entreprises prennent conscience des enjeux. Alors, il y en a qui ont déjà pris conscience des enjeux, évidemment, et qui sont déjà très engagés dans la démarche. D'autres moins, pour plein de raisons. Mais effectivement, euh, le monde de l'entreprise a, a sa part à prendre, sa part de responsabilité, euh, sa part d'action, hein, de, de, aussi bien dans l'adaptation que euh, dans l'atténuation et puis euh, le changement climatique on le voit nous à travers le projet climability peut peut euh, empêcher les entreprises enfin les, leur, leur apporter des, des, des impacts négatifs euh, euh, souvent ce qu'on entend autour du projet climability puisqu'on a eu on a eu beaucoup d'entretiens dans tout le Rhin supérieur avec différentes entreprises sur le sujet. Ce qu'on entend très souvent, c'est les canicules, les vagues de chaleur dans notre région Rhin supérieur gênent énormément, en particulier toutes les entreprises, toutes les industries qui font de la production puisqu'elles ont des chaînes de production avec souvent des machines qui chauffent. Donc si en plus on vient ajouter des températures très élevées l'été, euh, sur ces processus de production, eh bien, on arrive à des situations de panne, des machines qui tombent en panne. Euh, les gens, forcément, hein, les, les gens ont du mal à travailler. Ils sont dans des situations où euh, eh bien, les rendements euh, baissent parce qu'ils ils sont, ils sont, ils, ils sont dans des conditions de travail très difficiles, etc. etc. Donc on, on voit bien dans nos entretiens, alors je parle des vagues de chaleur parce que c'est un élément très important pour, pour notre région, l'Alsace et le Rhin supérieur. Mais, euh, mais également les inondations qui peuvent aussi, euh, bon, dans, dans un climat futur euh, euh, plus chaud, on aura aussi des, des épisodes plus, plus intenses, plus, plus violents. Donc euh, on, on est susceptible d'avoir des inondations euh, importantes et effectivement, euh, ben, les entreprises sont... Euh, impacter à des de degrés divers hein, selon euh, leur situation géographique déjà si elles sont en zone inondable et puis, euh, et puis tout simplement eh bien, euh, il peut, peut y avoir tout un tas de problèmes liés aux inondations avec des reflux d'eau avec des, des infiltrations dans les bâtiments qui peuvent être un peu anciens etc. Donc ça on a rencontré ce genre de, de problèmes aussi dans les entretiens qu'on a menés euh, dans le projet Climability. Et puis, euh, et puis euh, euh, la sécheresse euh, dont on sait aussi que ça va être un élément euh, important dans nos régions. Hein. On va avoir un, un assèchement progressif des sols du fait euh, d'une évaporation plus importante puisqu'il va faire plus chaud. Et donc euh, on voit déjà hein, euh, cette année on, euh, effectivement euh, la ressource en eau euh, devient quelque chose d'un peu préoccupant. On a 25 départements français, je crois, en ce moment, qui sont un peu en restriction d'eau alors qu'on est au mois de novembre, hein, période de recharge des nappes phréatiques. Donc c'est une inquiétude qui est là et qui est là aussi pour, pour les entreprises, hein, puisqu'il y a des entreprises qui ont besoin d'eau, euh, alors quelquefois en quantité, quelquefois en quantité et en qualité. Donc euh, il y a toutes ces préoccupations qui viennent, euh, qui viennent autour de l'activité de l'entreprise.